Pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube depuis un moment, je parle très régulièrement d'irrésidence. Vous avez certainement compris quels sont les avantages et l'état d'esprit à adopter pour tirer parti de cette révolution numérique. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de passer sur mon écran et de vous expliquer comment faire votre demande. Si vous adoptez vraiment une par une les étapes qu'on voit dans cette vidéo, vous augmenterez vos chances de succès. Ça vous plaît Bonjour, ici Romain Armato avec Life Invest et si vous voulez apprendre à optimiser votre fiscalité et à sécuriser votre patrimoine à l'étranger, je vous invite à aller sur lifeinvest.eu. C'est parti Donc, vous allez vous rendre sur ce site-là, on clique sur Apply Now, vous créez un compte et, euh, et ensuite, vous allez être dirigé ici pour commencer une nouvelle demande et euh, il faut savoir que la demande se fait en, en 30 minutes à partir du moment où vous avez ces éléments-là. Donc, une lettre de motivation, expliquer les raisons pour lesquelles vous sollicitez le un CV, il faut que vous soyez capable aussi de préciser quelle est la nature de votre activité, quels sont vos clients, qu'est-ce que vous faites précisément dans votre entreprise, avoir une carte d'identité, du moins une copie, avoir une photo qui réponde aux conditions suivantes. Il faut vraiment faire en sorte qu'elles soient conformes à ces indications, sinon ils vont pas l'accepter. Ainsi que votre carte de crédit afin de faire le, le paiement. À partir du moment où vous avez tous ces éléments, vous cliquez ici sur « Continuer » et vous vous laissez guider. Le coût de la carte, c'est 100 euros pour une personne qui choisit de la récupérer en Estonie. Si c'est dans un autre centre, eh bien c'est 120 euros. Donc 30 jours se passent pour que le gouvernement estonien s'assure que vous ne soyez pas inclus dans la liste des personnes à risque. Et 30 jours plus tard, on vous allez être notifié sur le numéro de téléphone que vous avez transmis lors de votre demande, que votre carte de e résident est prêt. C'est un kit qui ressemble à ça normalement. Vous allez avoir une carte avec un numéro d'identifiant estonien à 11 chiffres, généralement commençant par 3, qui figure sur cette carte. Et vous allez obtenir un lecteur de carte aussi, comme ceci, que vous voyez en noir ici. Pour vous tirer votre carte, vous allez être invité à vous rendre dans un des points agréés suivants. Il y a plusieurs options, en France, à Paris. Pour ceux qui sont d'Afrique du Nord, le, le plus proche sera peut-être Caire, en Égypte. Et en termes de points agréés, de retrait, nouveau. Euh, la Thaïlande. On a Singapour. On a aussi l'Afrique du Sud, ça laisse pas mal d'options, donc euh, il suffit de cliquer ici pour avoir accès à voilà, l'Afrique du Sud ici, pour avoir accès aux adresses précises. Je vous reprends sur l'écran de plein pied pour conclure. Alors, note importante, hein, même si les informations vues dans cette vidéo sont les informations à jour, il est probable que les conditions au fil des années évoluent. Comme par exemple, dans le passé, hein, le prix de la carte était de 80 euros, il est passé à 100 euros. C'est normal, hein, plus le programme devient populaire, plus les prix augmentent et les conditions d'accès se durcissent. C'est comme tout. Hein. Donc maintenant, c'est le moment et si tu veux être aidé par un interlocuteur français qui est déjà passé par là et que tu veux être accompagné pour créer ton entreprise, ouvrir tes comptes bancaires, comprendre la fiscalité, comprendre comment se verser des salaires, en tant que salarié ou dirigeant, comment percevoir des dividendes que tu résides en Estonie ou à l'étranger, eh bien, je t'invite à rejoindre Life Invest e-Residency. Déjà plusieurs centaines d'entrepreneurs francophones répartis sur plus de 30 pays dans le monde ont rejoint ce programme. Le prix augmente bientôt, donc profites-en. C'est en détail de cette vidéo et c'est aussi dans le premier commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Donc, j'ai hâte de te retrouver dans l'espace membre et je te souhaite une bonne implémentation. À très vite dans la prochaine vidéo. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider